C'est bon mmh. Oui. Bonjour Louise. Eh hey, bonjour Michel. Alors quoi de neuf pour ce mois de mars Ben la pluie quoi. Ouais. Ben on va pas se laisser abattre par le mauvais temps quand même. Ouais, t'as raison. Bon. Euh, bon, et eh ben on attaque. Ouais, c'est parti. Bienvenue sur Télécanard. La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des coin coin. coin, coin. coin. Ah, moi, moi, moi. Oui. Alors, bon, on s'est mis à l'intérieur, hein, parce que la pluie, ça va deux minutes, mais euh, on voulait vous parler de l'actualité de ce mois de mars à la bibliothèque. Et en mars, on va avoir l'occasion et l'immense honneur d'accueillir à la bibliothèque le très chouette festival L'Appel de la Lune, qui a pour objectif de réunir des personnalités artistiques, scientifiques et autres, autour d'une thématique d'actualité, et que ce soit traversé par des femmes. Euh, cette édition, elle va être traversée, elle va être, euh, elle va être teintée de la grande thématique des femmes dans l'espace public, de la place des femmes dans l'espace public. Ouais. Et du coup, nous à la bibliothèque, on a décidé de décliner une bonne partie de nos animations autour de ce thème-là. Euh, on accueille le festival pour des animations spécifiques et on décline nos animations habituelles euh, également dans cette direction. Et donc ça commencera le samedi 11 mars à 15h avec le Ciné des Habitants qui mettra à l'honneur un portrait de femme. Euh, on continuera le vendredi 17 mars à 19h avec une soirée jeux vidéo autour du thème euh, du genre euh, dans les jeux vidéo. Avec plein d'invités et ce sera hyper chouette, on vous mettra à contribution et vous pourrez jouer. Euh, le samedi 18 mars, le lendemain à 11h, ce sera donc Histoire et compagnie, notre moment de racontage d'histoire euh, pour les enfants et qui vous fera découvrir une sélection d'albums autour du thème Les filles et les garçons. On continue mercredi 22 mars avec la compagnie Association Rue de la Danse qui nous offrira un spectacle pour la jeunesse inter inter euh, intitulé Métamorphose d'une princesse. Et le samedi 25 mars à 11h, le Café de Louise qui va cette fois-ci mettre à l'honneur les auteureux ou les autrices, suivant le terme qu'on choisit. Le mot autrice est parfaitement normal, il est parfaitement bien formé, il vient du latin. Le latin avait deux mots, auctor, autix, et c'est un mot qu'on utilise et qu'on devrait utiliser s'il n'y avait pas eu la guerre qu'on lui a faite. Et voici un des premiers académiciens. Euh, Chaplin qui lui-même utilise les mots euh, écrivaine et autrice. Il n'y a rien de si dégoûtant, dit-il, que de s'ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Tout ce que vous dites sur les femmes autrices est admirable. Le samedi 25 mars à 15h15 aura lieu un spectacle tout public intitulé « Duo à trois ». Il y aura du violoncelle, ça va être très chouette. Ce sera suivi à 16h par la projection du court-métrage de vidéodance Citadel de la compagnie Nawel Oulad en introduction d'un débat sur le thème « Face aux inégalités de genre, s'emparer de l'espace public avec plein d'invités ouais. ». Donc en tout cas, vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vient de vous donner et toutes les informations sur le festival L'Appel de la Lune sur le site L'Appel de la Lune. On mettra un lien par ici ou dans la description. Euh, mais aussi sur un article du blog de la bibliothèque. Pareil, il y aura un lien par-ci, par-là ou en bas, juste en dessous. Euh, pour, pour le, le reste, reste. Bah, vous retrouvez toutes les animations habituelles dans la newsletter, sur les réseaux sociaux. Etc. Pareil, il y aura un petit etc. lien pour s'abonner, tout ça, dans la description, comme d'habitude. Euh, on vous laisse là voilà. pour aujourd'hui. Ouais, exactement. On, on vous dit. retrouve pour la prochaine fois, avec euh, peut-être un peu moins l'arrache. Mais en tout cas, on était très heureux de vous voir aujourd'hui. En attendant, portez-vous portez bien. Et, et, et n'oubliez pas, pas que... Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Le sexisme, je pense qu'il n'a pas lieu dans le langage directement, manifestement, mais c'est plus dans la relation sociale, dans le, le, le travail. Ah, yeah, wow.